Ah les Mario, qu'est-ce ouais, Qu que tu vas faire aujourd'hui Aujourd'hui, je vais jouer à super Mario 24. Ah, mais t'as déjà fait ça Oui, version bugged. Version bugged. Il y a eu ces bugged que on peut pas plus bugged. Ah, tu joues à la version qui est révision. Je veux dire, comment tu sais C'est déjà fait moi. <rire> Donc, oui, les amis, aujourd'hui, nous euh, oui, aujourd'hui, Mario va jouer un Mario 64 Chaos Edition. Hum. Non, mais, il Non être Chaos Edition. Ah, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. T'as des verres, t'as des verres. Waouh! Mmh. ok ok, encore c'est déjà bien hein? ouais ça c'est super. Alors, Enzo il est juste là pour remonter. Okay. Moi, je vais être un peu de Oh ah, la musique, c'est okay. un peu. Et j'en sors de chier, oui. Ok. Attends, je vais bien. Ouais, je vais pêcher le droit de réglir. Bien sûr. <coughs> non, purée. <tu es>. Il <laughs> What the fuck? Alors, ah tu veux dire Mario? What? Père! Hey. Oh putain! Ok! Mario? Mario, c'est pas le moment pour prendre des meilleurs champignons! Pardon, excuse-moi! Non, oh, mais sérieux là! Je suis bloqué! Total! Oh, je suis mort! Oh, je suis Eh les gars, ça fait deux minutes que Mario a lancé le jeu, Ça commence déjà le bordel. Non non non non non non non Arrêtez, t'as arrêté, tu vas mourir. Voilà. Oh putain, j'ai dit ça, c'est bizarre, ouais. Ok, donc la musique et tout ça, on revient normal. Qu'est-ce que c'est que ça Aïe Attends ton écran il est devenu travers là Ouais Qu'est-ce que tu fais J'essaie de monter ça, ça se voit pas. Non pas bon, ouais. vraiment. Oui à me rendre. Non. <rire> ah. Tu veux aussi que tu es dans la bêta un grand peu, j'ai du feu. T'inquiète, je suis un masque. Hein. Oui, oui. Ah oui. j'ai des frères de la sensibilité. Quoi Quoi ah, Moi aussi, j'ai rien compris. Ok, d'accord, le je... jeu. Il joue bien avec moi. Oui. Ok. L'étoile. On va faire ce qu'on peut. Ah, tu peu as deux frères. Non, non, non, non, mais qu'est-ce que t'as fait? Une étoile! Ouais. <rire> c'est vraiment un bordel! Bah ouais, c'est vraiment un bordel, comme tu dit, effectivement. C'est pas Oh! Ok. <rire> rien. t'étais cru dans la lune ouais cool. oh l'étoile un ah, bouge plus ah je passe à travers hein. hum. ah mais je suis grand en fait je vois je vois pas d'étoiles mais je suis grand hein. ah voilà là c'est bon <rire> Ah bon oui Ah peut-être un hein, truc ça... Ah c'est parce que c'est Ah non, j'ai récupéré mon dessous normal euh, okay. La caméra me plus là Ok, j'ai arrêté de suivre What Ok Bon! Oh. Wouhou Euh, ça toujours là pour le bonbeau-zard, n'est-ce hein, pas mal. Oh, le je sais pas quoi avec le jeu... Là, ah si ah, c'est bon t'as récupéré tes sauts On va en profiter Salut Ah il est la... ah, sur la barrière Ok première étoile récupérée Mario ouais. merci On a toujours la musique majestueuse Quelle musique. La musique où tu chantes dedans ça fait Wouah Wouah wa wa wa wa Et ça c'est oui, d'accord. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. J'ai te... chanté par toi-même. Euh, qu'est-ce que je dis là je Ok, d'accord, bon, ah, pas de maintenant. bien. Ah, parce que lui, c'est un tour... What Ouais, C'est trop sans ok OK, très bien. Enfin, et puis je peux plus avancer tout droit. Hein. Ouais, ouais ça. Vrai il y un truc qui me propose quand je marche plus droit. Oh, J'aimerais bien tester a cheapodes. Un deuxième épisode, c'est drôle. C'est déjà drôle le premier alors. Ah, tu Bah alors tu sais plus de battre. Ah, La ferme. Vas-y, je viens de tuer une, une bonbonne. Ouais, tu es carrément. Là, c'est comme Mario je joue à Mario en mmh. Ouais Oh non, on prend encore ça J'en ai marre Franchement, j'en ai marre de cette transformation Putain, j'ai dit fait... quoi, dis Plein La drogue, je crois. Ouais J'ai envie que tu montes là où je crois. Sinon, il y a des raccourcis. Je sais. Que je t'as fait C'est pas moi Mais c'est Bowser aussi. Ouais. <rire> non c'est la princesse. Oh bon. Alors, ah, je vais chercher. C'est toujours ma musique à moi. Hein. Okay. Pourquoi t'as tout ça là, déjà C'est trop chaud. Non, mais... non mais. Tu chantes très bien marrant. Merci. <rire> ah ouais, je peux plus donner une coupe point, ni rien. Tu es vu du pacifisme Ouais, je suis ça. Tu sautes toujours aussi loin Attends, mais attends, mais maintenant, je saute pas plus loin, mais. dis moi Ah, c'est bon Ah, c'est bon, tu peux. Ah, t'es redevenu agressif, c'est bien. Ah euh, ouais, ouais. C'est bien, j'ai dit. Oh. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée de. de... Dans mon... euh, Qu'est-ce que tu fais bah T'as plus de tête en moi Ah, puté, oh. ah faut que je soque. Wouaaah Pourquoi il tombe autour De toi Je sais pas, il m'aime bien Ah t'as. Oh finalement, désigné. Normalement. Non. non, non, non Mais c'est quoi que ça Ah tout, tous les choses sont téléportées sur toi. Je m'entends en l'air. Ah, mais Je crois que tu meurs. Ouais, bah oui, ça en train Ah, tout redescend. Ah je suis pas beau. Je suis où en vrai Alors, ah, en vrai, je me pas sur Bobo. Ok. Ken. Ah, ouais. Ah ne pas. Je suis en bas. Je suis où C'est où là Bah, là, je sais pas. Oh! Ah! se court On va me tuer! Ah! Il n'y a pas que le grand Moumou qui peut te tuer, hein? Tout le monde, c'était n'importe quoi. toi. T'as tout emporté avec toi. Le jeu il lag. Ouais, ouais, je sais qu'il lag. Alors, quand tu m'étonnes. Je vais pas regarder là-bas parce qu'il y a des explosions de mort. On a fait qu'une étoile. Oh je suis D'ailleurs, t'as envie de continuer à ce niveau Tu sais quoi Oui Je suis prêt pour continuer. Tu veux pas un reset Ça fera. Reset l'uminator. Qu'est-ce que ça fera euh, Reset luminateur Ça euh, enlèvera tous les effets eu. Oh non, c'est pas drôle. Ah bon, bah si tu veux.. Souffrir. Non, non non là euh, c'est drôle parce que bon il est en train de chauffer je vois ce qui se passe Oh ouais, mais... pas ça tu quittes oh, la transition elle était bizarre ouais comme c'est genre bon en toute façon il y a tout ce qui est bizarre en fait maintenant oh j'ai plus un Mario bien, ok bien j'ai plus Mario bah oui, on joue plus à Mario en fait là. Hein. Bonio. Oh, Allez ah, c'est reparti. Caméra, elle se remet dans moi, si tu fais ça. Ah c'est bon On voit Mario Enfin, on te voit pas. C'est drôle là. Je sais pas, mal Ah bah c'est pas grave, c'est pas, pas moi qui joue. Ouais. Eh hey, non c'est pas... pas moi qui souffre. On peut arrêter, Ça fait rire, hein. Ouais. Non, j'ai déjà souffert avec cette rampe. Une perte de fois. Ouais, en plus. J'ai envie de ramener. Non, c'est qui a roulé, Qu'est-ce que c'est que cet effet Oui. Oh non si. <rire> Non <rire> Ah non Ah <rire> oh, non <rire> ah non c'est bon, <rire> j'ai écrasé là, le Très bien Non, on va pas leur montrer une mauvaise idée. Sinon, ils vont le faire. Ok, Mario. <rire> Qu'est-ce que tu fais ah, Tu cours normalement, Tu Je cours moins lentement. Tu m'as pas de Euh, je cours pas Michael Jackson <rire> Bonjour je suis pas, pendant les de de coupe ouais. Mario Jackson, si tu préfères parce que là.. Arrête Je fais des super slides à l'envers Je marche à l'envers les gars Je suis Mario Jackson Coucou, t'es moi Ta voix elle est un peu bizarre. Ouais je sais. Mais c'est quand je parle vite. Parle vite. Non, fou. Faut... Je vais pas se faire écraser. Ah, ah si oui. c'est bon. Putain il se faire écraser depuis le début. T'as mal non hein. Je suis blessé. Ah oh, non, regarde. <rire> Qu'est-ce que. Quoi Ils sont une carapace. Ah merde. merde Attends, je peux prendre mon connerie Ah, c'est bon. <rire> T'es parti <rire> <rire> Ouais, c'est les casquettes. Et les panneaux. Ouais, j'ai pas envie que tu fasses le boss, je crois. <rire> <rire> ah, j'ai trébuché ah bah ça, dit genre... oh, oh, oh purée C'est vrai, ne regardez pas cette vidéo si vous êtes épilifié, c'est un peu tard Ah oh, la casquette <rire> <rire> <rire> Comment t'as écrit ma casquette là Oh non, c'est quoi ça encore euh, De quoi J'ai encore perdu ma téléphone de... Ah oui, t'as perdu des points de Mario c'est un casquette, qu'est-ce que vous en dites J'ai jamais perdu ma casquette ici <rire> Elle est quelque part, non euh... Bon, je peux faire le nom bon de super. Ok Mario, t'inquiète pas, il ne a pas loin. Ah oh, ouais, c'est cool. cool non cette étoile là. Ouais, c'est bon. Oh oui, ah oui, là c'est cool. Ah oui, là Ah oui, là c'est cool. 4, 4, 4. Si, regarde, je l'ai encore là. <rire> <rire> oh. C'est qu'on joue, <rire> oui. <rire> J'ai connu une autre Eh ouais, en fait, on a fait une coupure. Ouais, c'est ça. La caméra, on fait pareil. Ouais, c'est là, mais est... on est là. Mais... Vous savez pas, on est... on est dans la salle où on. C'est drôle. Encore une, allez Ah Père, combien de fois encore T'as vu, elle est fatiguée. Oui, je suis fatigué. En fait, Pour le monde Quoi <rire> J'ai caractère. Quoi C'est ma voix française en fait. T'as levé ma voix. Là. Mm. Quoi J'ai entendu un fantôme. Ouais, moi aussi, mais d'accord. On va faire... Il a fait un safety, c'est <rire> là, oui. Bah, c'est un troll à moi. Ah ouh Ouais, il fallait pas perdre ta casquette. Pourquoi hein. <rire> Parce que ma main elle m'a partout dans les nappe. Mmh. Ça c'est un panneau. T'es Oui. Ah oui Tu dis une casquette. Wouah <rire> <rire> Oh Oh ça c'est beau Pourquoi les, Pourquoi les détails ils se baladent C'est mmh. mon un mmh. Ça se sent sens bien là hein Oh, oh Oui oui, je t'assure je suis sans Oh, t'es un T'étais invisible Pourquoi t'étais <rire> J'étais toujours Non, non, <rire> piste de paix Ah ah Ça c'est pas moi qui ça fait. Trrrrrrrrrrrrrrrrrrr Quel enfer Moi, oh, je peux revenir en arrière Ouah On a rien, mais d'accord De toute façon, j'ai les mêmes effets donc euh... Oui, ça va avec des points de Ah non t'as plus l'effet où tu perds des points de tout seul c'est cool ça pardon à 20 minutes on s'arrête ouais t'inquiète c'est merveilleux putain même moi dans le chaos c'est j'ai pas perdu la casquette de Mario Ah si tu repartais tes poignées Mario Ouais ouais ouais ah, oh, à cause de lui, à cause de toi, on connaît on vrai à nous. Comment ça à cause de mm. <rire> T'es en train de trébucher, là <rire> C'est pas drôle Il arrive à avancer, oh, T'es en train de trébucher. Il y a encore eu de la musique de Mario La tradition, est bizarre. <rire> bon bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh non, encore Bon, encore un essai et on s'arrête là, ok. Non, Marie, j'ai déjà de dormir là. Enfin, c'est une parti déjà pour. Eh hey, non, t'as vu ça On va prendre l'écran de travers, Ah, oui. Ouais, oh. Oh, ouais. Oh, purée. En vrai, un live, ouais. c'est pas marrant. Ouais, un live, live de. Du chien, je fais beaucoup de montage. Ah, oui, tu dois mettre la cam et tout. Ah, oui. Ok, non, en bon, bas on l'a déjà fait. Oui, oui, oui. C'est, oui, oui. t'inquiète. Ok. Oh, je veux dire que ça lag. Eh, ouais, ça lag. Hein. Non, non, ça lag pas, c'est juste un bug euh, du et des Edition. Oh putain, c'est pas lourd. Oh, non, non, non, c'est chiant. On croit cette musique Ouais, ouais, c'est la même. Hein. T'es fan de ta chanson, hein, pour ça. Ah, ah ouais, très bien. Ouais, tu fais des bonnes bizarres. Ouais, je sais. Bon. C'est bon, on s'arrête là. Oui, ça fait 19 minutes. Oh, non, minute, pendant 19 <rire> minutes. Oh mon dieu, bon. Bref, euh, Mario vous dit au revoir. Ciao Ah bah là, il fait des petits diamants. On te dit au revoir. J'ai plus de casquettes, les gars. Au secours, si on pouvait m'aider. Ciao non, la, la, la caméra, qu'est-ce qu'elle fait C'est là qui tue. Non la caméra Lui ma voix elle est bizarre C'est normal parce qu'en fait je suis fatigué. Voilà, tout simplement. Euh, Marvel, qu'est-ce que tu fais Bon bref, on va sortir là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. A à très bientôt, on y aura au revoir. Ciao les amis. Attends. Ok.